T'as vu en Floride là? Oh, c'est effroyable! 17 morts! Des lycéens, des enseignants. Ah bah, le tueur, c'était un ancien élève du lycée là, de 19 ans, qui s'était fait expulser précédemment parce qu'il avait proféré des menaces contre ses camarades. Et qui s'était pointé une ou deux fois avec des munitions dans son sac à dos. Ah bah tout le monde s'en doutait, par ici. En même temps, quand tu regardes son compte Instagram, euh, apparemment en France, pour faire The Voice, euh, tu te fais éplucher tous tes comptes, Twitter, Instagram, Facebook... Mais alors, euh, aux états unis tu peux passer des selfies de toi en compagnie de toute ta petite famille de couteaux de chasse. Pas de problème pour acheter un R15, hein. no problem, I guarantee. On te l'emballe même. Non mais après tout Trump dit qu'il y a pas de problème bah non parce que n'y a pas de problème c'est la 18 e fusillade en milieu scolaire depuis le début de l'année on est en février mais il y a pas de problème pour Trump il y en a pas assez des armes non l'idéal ce serait que les gentils aussi ils en aient ah bah comme ça quand y a des méchants qui arrivent eux bah ils ont les fleurs et les bougies non des gros pistolets et comme ça boum boum ils règlent le problème il n'existe pas et en attendant Donald il a une super solution pour lutter contre le terrorisme oui parce que c'est du terrorisme ah, il prie. Moi, je juge pas, hein Non, tout ce que je dis, c'est que c'est peut-être pas la première chose que j'aurais choisi de faire. Surtout quand tu sais que le tueur s'appelle Jésus. Ah oh non, mais moi, ce que j'en dis... On s'en enfin, cogne. Un truc quand même de fabuleux aux états unis Le type, il ne peut même pas rentrer dans un bar et s'acheter une bière, mais par contre, il peut rentrer dans un magasin et se prendre un usi tranquille Ah, quand j'étais mineur, même pour me faire percer le nombril, j'avais besoin de la présence de mes parents, ok je ne dis pas que j'ai essayé, euh, je le je Ah mais attention, hein, l'achat d'armes à feu est extrêmement bien encadré aux états unis Les futurs acheteurs doivent remplir un formulaire extrêmement poussé. C'est par exemple à l'acheteur de juger de son propre état psychologique, même si le vendeur peut avoir son mot à dire. Non mais franchement, alors oui, prie, oui, il prie. Et vas-y, que la sénatrice de l'Iowa elle prie. Et vas-y, que le sénateur de William il prie. Ah oh, ça il prie. Je me la foi, de, fond de moi. J'ai dans le cœur, parce qu'il pas. Oh, alors Dieu vous a peut-être donné la foi. Hein. Ok, mais la MRA Elle mmh. vous a donné quoi la MRA 3, 4, 5 millions Hein On pas. 7 là-bas 15 pour Donald Trump, 15 millions. What did he say? Alors OK, on je veux bien que mais est-ce qu'il serait pas temps de trouver des solutions?: This happens nowhere else other than the United States of America, this epidemic of mass slaughter, this scourge of school shooting after school shooting. It only happens here not because of coincidence, not because of bad luck, but as a consequence of our inaction.